Hey t'es la patron et Ici, à a mmh. Y a te la y Ton marabout n'a rien dit encore Si tu tombes bon, ça moque Vrai M'boumke mmh. mga, ego go comme ça au rendez-vous Si y un temps, moi, ça bole tout au carrefour Tu know mon style, non, et non pas moi, les marabouts Quand on qu'est mon chop et on, on doit talakou. la cour le mic ça se gagne Dans ton bout d'or chakra mixé en fond c'est la pâte Faux feeling dans le rap Au moment on se déplace Lyrical sale feeling une sale longue de glace You know the name hein, hein, hein, Et c'est corrompu